Salut On y va pour cette fiche de cours donc sur le chapitre « Vecteurs droite et plans de l'espace ». Comme d'habitude, tu peux la télécharger sur mon site. Alors Si tu regardes la vidéo sur le site directement, ben tu trouveras la fiche sur la même page. Et si tu regardes la vidéo sur YouTube, ben tu trouveras la fiche dans la description de cette vidéo. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo sur YouTube, ben là, je t'invite à liker la vidéo, t'abonner, activer les notifs, partager, etc. Ça aide beaucoup. Donc, merci d'avance. Allez on y va, donc on va commencer par un petit rappel, mais quand même très important dans ce chapitre, c'est savoir ce que c'est des vecteurs collinaires. Collinaires, en fait, ça veut dire que ta proportionnalité entre tes deux vecteurs, donc ce type de relation-là, U égale KV. Ça peut être dans l'autre sens, hein, V égale KU, peu importe, donc par exemple. U égale 2V ou U égale moins 3V. d'accord Si tu arrives à montrer qu'il y a proportionnalité entre tête de vecteurs, ben ça veut dire qu'ils sont collinaires. Collinaires, tu vois, ici, finalement, ça veut un peu dire parallèle pour des vecteurs. Alors, surtout, tu ne mets pas parallèle dans une copie. Je dis voilà, égal entre guillemets, parce que si tu as un petit peu de mal avec ce mot collinaire, voilà, tu peux, dans ta tête, tu peux te dire parallèle. Parallèle, c'est plutôt pour les droites, et collinaire, plutôt pour les vecteurs. Alors, par contre, si tu montres qu'il n'y a pas cette égalité-là, donc U différent. K fois V, bah, ça veut dire que tes vecteurs ne sont pas collinaires. Alors, si tu veux plus de détails sur comment on fait pour montrer euh, que des vecteurs sont collinaires ou non, comment bien rédiger tout ça, tu peux aller voir la fiche méthode que j'ai faite euh, à ce sujet. Ensuite, bon, autant là, c'était un petit rappel. Euh, là maintenant on rentre vraiment dans le niveau terminal, donc savoir ce que c'est des vecteurs coplanaires. tu vois, ça, ça ressemble un petit peu finalement à cette relation-là. Là on a une relation entre trois vecteurs, tu vois, W égale AU plus BV. Alors finalement le début, ça ressemble un peu à ça. Alors, U égale KV, W égale AU. On rajoute un terme ici, un petit peu le même terme finalement. Et A et B sont des constantes. Tu vois. Donc si tu arrives à montrer que W est égal AU plus BV, bah, ça veut dire que W, U et V sont coplanaires. Il faut faire attention, U et V, il faut qu'ils soient non collinéaires. C'est voilà, le cas où ils sont collinéaires, c'est un petit cas particulier, je ne vais pas le traiter ici parce qu'ils ne tombent jamais en fait, dans les exercices, donc on va le laisser de côté. Alors, petite remarque, hein, tu peux, autant là on a W en fonction de U et V, tu peux avoir U en fonction de W et V, et comme ici tu peux avoir V en fonction de, de U, enfin, peu importe le sens. Si tu arrives à montrer ce type de relation entre tes trois vecteurs, ça veut dire qu'ils sont, qu sont coplanaires. Alors un exemple ici, avec le vecteur V, le vecteur, U, le vecteur W, pardon, U et V, ici tu as W qui est égal à 2U plus 1V, Donc dans ce cas-là, tu aurais A qui vaut 2 et B qui vaut 1. Bon, petite remarque ici, en fait, trois vecteurs coplanaires ne font pas forcément partie du même plan. Alors, ça peut être un peu bizarre, parce que coplanaires, on a envie de penser directement, bah, ils font partie du même plan. En fait, à partir du moment où tu as U et V qui sont non collinaires, on va le voir un petit peu après, ils définissent un plan, mais même si tu as cette égalité-là, W en fonction de U et V, W, w n'est pas forcément inclus dans le plan formé par U et V. Ça peut être un petit peu déroutant au départ, mais si tu ne comprends pas exactement ce que je veux dire, tu peux aller voir les exercices de ce chapitre et tu tomberas forcément sur des questions qui traitent un petit peu de, de ça. Voilà. Donc, toujours pareil, hein, si tu veux voir en détail comment on fait pour montrer que des vecteurs sont coplanaires ou non, ben, tu vas voir la, euh, la fiche méthode qui parle de ça. Ensuite, un autre truc important, c'est savoir ce que c'est une base de l'espace. Alors une base de l'espace, bon, c'est trois vecteurs déjà, puisque dans l'espace x, y, z. Donc, par exemple, les vecteurs u, v, w, Alors, ça peut être autre chose. Hein. Dans un cube, par exemple, tu as beaucoup d'exercices avec des cubes, ça peut être ab, ad, ae. D en tout cas, un axe, un vecteur unitaire sur x, un vecteur unitaire sur y, un vecteur unitaire sur, euh, sur z, sur les trois axes. Donc ça se note comme ça, tu vois, entre parenthèses, avec des virgules entre les vecteurs. Alors... Pour, montrer, euh, pour que ce soit une base de l'espace en fait ce truc-là, il faut que UVW soit non coplanaire, tu vois, donc tu as besoin de la définition qui est ici. Donc voilà, si on, tu vois une question du style montrer que UVW forme une base de l'espace, bah, ça revient à montrer que UVW V sont non coplanaires. Ensuite, tu vas avoir besoin, donc ça super important, savoir ce que c'est la représentation paramétrique d'une droite. Alors dans l'espace, en fait, on ne peut plus euh, représenter une droite par une équation comme dans le plan, tu vois, y égale à x plus b, ça ne marche plus. Donc là, en fait, on va exprimer toutes les coordonnées donc, du plan, x, y et z, en fonction d'un même paramètre. Donc ce paramètre en général on l'appelle T, mais ça peut être autre chose, hein. K, K', T', peu importe. Donc ce qu'il faut voir ici c'est que ta droite en fait, on, tu auras besoin de deux informations pour la définir, donc un point et un vecteur. D'accord Ça se remplit en colonne. comme ça. Tu vois, Si le point qui est ici, il y a un petit schéma là, a pour coordonnées ABC, ben ABC tu vas les retrouver ici, et si le, un vecteur directeur a pour coordonnées DEF, ben ces coordonnées tu vas les retrouver là. Voilà. Et ces coordonnées du vecteur directeur en fait, tu vas les multiplier par. Un paramètre, donc le même, t, t, t, c'est des fois, là, d fois t, e fois t, f fois t. Ok, donc toujours pareil, tu peux aller voir la, la fiche méthode si tu veux plus de détails. Ensuite, il faut que tu saches ce que ça veut dire deux droites parallèles, en tout cas comment on peut montrer que deux droites sont parallèles dans, dans l'espace. Bah, en fait, d'ailleurs, c'est pas que dans l'espace, c'est dans le plan aussi. Euh, si tu as euh, donc deux droites qui s'appellent par exemple D et D' dirigées par U et V, bah, il suffit de montrer que U et V sont collinaires. Donc, finalement, on retombe sur la, la définition du, du début. Là. Donc, si on avait dit collinaire, c'est un peu comme parallèle, mais pour des, pour des vecteurs, bah, finalement, si tu montres que les vecteurs, sont, les vecteurs directeurs de ces droites sont collinaires, finalement, c'est un peu normal que finalement ça corresponde à des droites parallèles. Quoi. Alors, au contraire, si tu montres que les vecteurs euh, directeurs ne sont pas euh, collinéaires, bah, ça veut dire que les droites ne sont pas parallèles. Ensuite, il faut que tu saches à quoi ça correspond, les droites séquentes. Alors, les droites séquentes, forcément, c'est les droites qui se coupent. Donc ici, on reprend des, des primes avec un point d'intersection I. Alors Au passage, attention, avec l'effet de la profondeur dans l'espace, tu peux avoir l'impression que deux droites sont euh, se coupe en fait, alors qu'elle ne se coupe pas. Imagine que D soit derrière D', en fait, tu peux avoir l'impression qu'il y a un point d'intersection alors qu'il n'y en a pas. Donc attention, ça ne suffit pas que les droites soient non parallèles. Dans le plan, ça suffit, mais dans l'espace, ça ne suffit plus. faire attention quand tu fais des figures, par exemple, si tu as l'impression que deux droites se. Si tu traces deux traits qui se coupent, ben forcément, il faut faire attention avec la profondeur, si ça se trouve, ils ne se coupent pas. Quoi. Voilà, juste faire attention un petit peu à ça. Donc le point I, il appartient à la fois à D et à D', donc ça se note noter comme ça D inter D'. Alors, qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'en fait, ce point I, il va vérifier, donc ces coordonnées, en tout cas, vont vérifier euh, la représentation paramétrique de la droite D, donc il va ressembler à ça, comme on a dit tout à l'heure, et en même temps, la représentation paramétrique de la droite D', donc qui va s'appeler un petit prime ici, et avec un paramètre T qui va changer, qui va pas être le même, T' ou K, ou un autre nom. Donc, voilà, c'est ce que j'ai mis ici un petit peu en, en abrégé, si tu veux, la, les coordonnées de I, ben, c'est les mêmes, peu importe la droite si tu veux, donc ces coordonnées, donc x, I, y, y, z, i pareil ici, bah, que tu les mettes dans le d ou dans le d'', forcément elles vont être égales, parce que c'est le même point i, Donc en fait, c'est ce que tu verras dans la, dans la fiche méthode sur les droites séquentes, tu vas tomber sur un système, en fait tu vas dire le x de la première représentation paramétrique égale le x, de la deuxième représentation paramétrique, celle de d, celle de d', tu es pareil sur y, tu es pareil sur z, et en fait tu vas résoudre ce système et trouver les coordonnées du point d'intersection s'il existe. Voilà. Donc si tu veux plus de détails, encore une fois, tu vas voir cette fiche. Ensuite, donc septième point, il faut que tu saches euh, ce que ça veut dire des droites coplanaires. Alors c'est pas tout à fait pareil que des vecteurs coplanaires. Donc ici, bon, tu as un plan, et deux droites. Alors ces deux droites ici, elles ne s'appellent pas des des primes. Tu vas comprendre pourquoi. On va les appeler AB et CD. Alors il y a certains exercices où on va te poser la question de te dire démontrer que les droites AB et CD sont, sont coplanaires, par exemple. Ben, dans ce cas-là, il va falloir que tu formes trois vecteurs à partir des quatre points dont on te parle. Donc, par exemple, si tu peux bloquer le point A, ça va te donner AB, AC, AD. Et ces trois vecteurs, si tu arrives à montrer qu'ils sont coplanaires coplanaires, donc la définition qu'on a vue tout à l'heure au point numéro 3, ben, ça veut dire que tes droites sont coplanaires euh, aussi. D'accord Bon, Tu vois, ça va donner ce genre de relation. Tout à l'heure, on avait W égale AU plus BV. Ben là, on va prendre les trois vecteurs formés avec les quatre points. Donc deux pour la première droite, deux pour la deuxième. c'est ça donne AD égale AAB plus BAC. Si tu arrives à montrer ça, encore une fois, ça veut dire que tes droites sont, sont coplanaires. Si tu arrives à montrer que tu n'as pas ça, donc AD différent de ça, ben finalement ça veut dire que les droites ne sont pas coplanaires. Ok, alors il y a certains exos aussi, il faudra que tu saches que deux droites non coplanaires, bon, soit tu passes par là en disant que AD est différent de ça, donc AD, AB, AC non coplanaires. ou alors tu peux avoir besoin euh, de passer par ça, c'est-à-dire que deux droites non coplanaires, en fait, elles sont non parallèles et non séquentes. Si tu arrives à montrer les deux, donc, non parallèle d'abord et ensuite non séquente, bah ça veut dire qu'elles sont non coplanaires. Donc, à toi de choisir la méthode entre, entre les deux en fonction de l'exercice. Ensuite, Donc il faut que tu se connaisses la définition d'un plan euh, par le biais de deux vecteurs. Si veux. Donc un plan est défini par deux vecteurs non collinaires. Donc, le truc important ici, c'est non collinaire. Donc le plan, ici, bah, on va l'appeler ABC. Donc tu vois, les points A, B et C appartiennent à ce plan-là. Les vecteurs AB et AC sont non collinaires, donc on va dire que AB et AC définissent le plan ABC. que si tu avais AB et AC collinaires, donc imagine que le point C soit aligné avec A et B, ou alors que un autre vecteur à côté soit parallèle entre guillemets, colinéaire. collinaires, ben finalement, ces deux vecteurs-là ne formeraient pas un plan. Au mieux, ils formeraient une droite. Si A, B et C sont alignés, ben ça ne formerait pas un plan. Donc attention, deux vecteurs non collinaires. Donc si tu as un plan par exemple qui s'appelle ABC et si tu veux prendre deux vecteurs qui permettent de définir ce plan, ben, je te conseille de bloquer le premier point et tu formes les deux vecteurs correspondants. tu vois A, AB, tu bloques le point A ça te donne C. Ensuite, donc, tu vas avoir besoin de savoir euh, quelles sont les, les positions relatives possibles entre, un et, entre une droite et un plan. Alors il y a trois cas, séquence, parallèle. Et la droite incluse dans le plan. Alors, le premier cas, tu vois, tu as un plan, une droite qui se coupe au niveau du point I, donc tu peux dire I égale P interd, donc I est l'intersection de P et de D. Dans le deuxième cas, bah, tu as une droite qui est parallèle au plan, donc du coup, il n'y a pas de point d'intersection, donc tu peux noter comme ça, D parallèle à P. Et là, en fait, tu as une droite donc, qui est parallèle. Au plan mais en plus ils ont un point commun tu vois donc entre parallèle et inclus finalement la seule différence c'est qu'il y a un point commun tu vois tu peux montrer que le point a appartient à la fois à la droite et au plan bah du coup euh, ouais, forcément la droite est incluse dans le plan alors là tu peux avoir besoin de, de montrer dans certains exercices justement qu'une droite et un plan se coupe. Alors, montrer que la droite D coupe le plan P au point. Etc., etc. Ce genre de questions. Dans ce cas-là, tu peux encore euh, utiliser la, la définition des vecteurs coplanaires, qu'on a vu, euh, toujours pareil, au point numéro 3. Si tu arrives à montrer qu'un vecteur directeur de ta droite, donc ici j'ai appelé W, n'est pas coplanaire à deux vecteurs qui définissent ton plan, donc ici U et V, bah, ça veut dire que finalement euh, D et P vont avoir un point d'intersection. Donc ça, c'est un truc à savoir. Si tu veux montrer que ton plan et ta droite sont parallèles, pareil, ça, peut être des... ça revient dans certains exercices. Bah, toujours la même relation, type coplanaire ici, sauf que tu as un égal ici. C'est-à-dire que là, tu as W qui va, avoir, qui va être coplanaire à V, c'est-à-dire un vecteur directeur de ta droite, w, qui est coplanaire à deux vecteurs qui définissent ton plan. Voilà, ça peut être utile de temps en temps. Et pour finir, tu peux avoir besoin aussi, c'est un petit peu moins important, mais de la position relative de deux plans. Donc pareil, tu as trois quarts, soit les plans sont sécants. si les plans sont sécants, l'intersection c'est une droite, donc tu peux noter comme ça, D égale P inter P'. Tu peux avoir des plans parallèles, P parallèle à P'. Ou alors tu peux avoir des plans confondus, donc le passage de là à là, c'est un peu pareil que de là à là. Tu rajoute un point commun, si tu montres que P et P' sont parallèles et qu'ils ont un point commun, bah du coup ils sont confondus. Ok voilà, on a fini cette petite fiche, donc encore une fois, ben, tu peux la télécharger sur un site internet, donc euh, si tu es déjà sur, la, sur le site, ben, sur la même page, et euh, si tu es sur Youtube, ben, tu trouveras le lien qui te mènera directement sur la page, euh, dans la description de la vidéo. Voilà. Encore une fois, si tu regardes cette vidéo sur Youtube, ben, tu peux liker la vidéo, t'abonner à la chaîne, activer les notifications, etc., ça aide beaucoup. Donc, merci d'avance. Ben, moi, il ne me reste plus qu'à te dire à bientôt, et on se voit dans la prochaine, euh, prochaine vidéo.